Donc, on, nous passons à la publication web. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, la publication web fonctionne comme un filtre. Donc, j'ai la vue élève avec les activités seules. Je peux inclure les compétences, je peux cocher, décocher euh, les différentes fonctions ou différentes parties que je veux inclure. Je peux avoir une vue corrigée, donc activité corrigée. La différence, c'est que les enseignants, certains enseignants veulent bien mettre en ligne des cours, mais ils ne veulent pas mettre... Euh, en ligne, la correction, ils préfèrent l'utiliser en classe. D'où cette euh, cette possibilité de passer de la vue élève activité seule à la vue élève activité corrigée. Et on, nous avons cette fameuse vue prof où on retrouve à la fois les activités les corrigées, les remarques prof et l'archive des sources de CanoProf, c'est-à-dire euh, la, la partie qu'on peut injecter dans CanoProf pour la modifier. Je peux aussi mettre un code d'accès sur le cours. Alors, c'est pratique lorsque je veux simplement que les élèves participent au cours, et le lendemain et le soir même, avec un code que je leur donne durant le cours, ils peuvent accéder à ce cours. Et j'ai toutes mes séances, première séance, deuxième séance, troisième séance, et je vais générer. Donc là, dans mon cas présent, je vais prendre toutes les séances en une seule fois, et la vue élève avec les activités. Euh, seul, puisque je n'ai pas d'exercice euh, co-projet dedans. Donc, euh, je fais une publication. Je peux lui donner un habillage. Alors, je peux mettre bleu. Donc, il faut que je régénère ma publication pour changer les modifications. Une fois que c'est fait, je vais diffuser mon cours vers mon domaine. Donc là, comme c'est un cours pour les élèves, eh bien, je, vais le, je vais le mettre sur... Euh, euh, le domaine des élèves. Je vais pouvoir le mettre dans, euh, en ligne. Je peux le ranger dans un dossier. Je peux créer un dossier. Donc là, si je fais créer un dossier, je l'appelle Liban, par exemple. Je fais OK. Et dans ce dossier, ben, je vais publier mon cours. Je peux le renommer. Math géométrie, par exemple. Euh, les solides. Voilà. Et je fais « Envoyer ». Donc là, tout se ferme et mon cours est en ligne. Donc maintenant, si je veux aller sur mon sur mon espace en ligne, alors qu'on soit bien clair, c'est un espace public. Donc je vais aller sur christophe-rein.canoprof. Je vais donc, comme je suis connecté, j'ai les deux domaines. Je vais aller sur le domaine des élèves. J'ai un dossier Liban, et je vais retrouver mon cours en ligne. Et vous voyez bien qu'il n'y a que les consignes à destination des élèves. Il n'y a aucune consigne pour les profs. Je peux revenir dans l'arborescence de mon, de mon site. Alors on a voulu faire simple, c'est pour ça que ça ressemble à un gestionnaire de dossiers, mais il est tout à fait possible de, de, de personnaliser toute l'interface, même pour un enseignant qui utilise Canoprof qu en métropole. Donc je reviens maintenant sur mon, euh, ma génération, et cette fois-ci je voudrais faire une publication prof pour euh, mes, mes collègues, donc je fais de nouveau générer. Je fais diffuser, et cette fois-ci, je vais le diffuser vers une autre destination. Je vais l'envoyer vers le domaine des enseignants, où il faudra être identifié sur le réseau Canopé pour y accéder. Donc, globalement, ce sont les enseignants qui vont pouvoir y accéder. Donc là, je vais dans. Bah, pareil, je vais, créer, je vais créer un petit dossier. Je vais l'appeler Liban. Je fais OK. Je fais « Ajouter ». Donc, il me fait une publication « ma géométrie, prof. » Je le laisse comme ça, je fais « Envoyer ». Ok, donc maintenant, je retourne sur mon site. Je reviens en arrière pour me retrouver avec les deux espaces. Alors, comme je suis connecté, vous le voyez ici, « Bienvenue, Christophe », j'accède à la fois au site des élèves et au site des profs. Si je me déconnecte, je vais le faire après. Donc, je rentre maintenant dans ce site des profs. J'ai fait un dossier Liban, j'ai Math, Géométrie, Prof, vous voyez, l'intitulé n'est pas le même. Et vous allez voir maintenant que dans mes séances, j'ai les remarques, vous voyez, j'ai les remarques pour les profs. Et puis, vous allez trouver sur le i la source, c'est-à-dire que si je clique là-dessus, il va me proposer de télécharger le SCAR, le point SCAR, qui pourra être utilisé dans Canoprof et modifiable. Donc maintenant, si je, si je reviens en arrière, j'ai aussi accès à des QR codes. Chaque cours est accessible au QR code, avec un QR code qui est très pratique en classe. On, on vidéo projette le QR code et euh, les élèves peuvent scanner le, le, le QR code avec les smartphones. Je reviens sur mon Cano prof là. Euh, si je veux une version euh, d'une autre couleur, si par exemple l'année suivante je veux reprendre le cours et je ne veux publier que la, la première séance pour mes élèves, donc je vais prendre la version élève, première séance puisque nous venons de la faire je fais générer et je peux la consulter ou la diffuser à nouveau, et ça va écraser l'ancienne version. Donc là, je peux même télécharger une version hors ligne, portable, qui sera donc, euh, j'enregistre le, le, le fichier sur mon ordinateur, et je l'ouvre comme un site web qui se trouve hors ligne. Alors je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble cette fois-ci, puisqu'il n'y a qu'une seule séance, vous voyez, il n'y a qu'une séance là, cette fois-ci. Et on peut ainsi multiplier les, euh, les versions d'un même cours en fonction des besoins. Dernière chose, c'est la publication papier. Donc là, je vais faire un PDF. Alors je vais prendre tout, je le génère. Ce PDF, pareil, je peux l'envoyer, je peux le diffuser sur mon serveur. Je peux le consulter, je vais vous le montrer. Alors il y a deux versions, il y a une version PDF euh, très euh, littéraire avec euh, un sommaire, une pagination pour une publication papier, donc je peux aller directement sur les différentes parties. Vous voyez, j'ai mis tout à l'heure le lien, euh, et le lien apparaît à la place de la vidéo. Je peux continuer donc à, à voir mon, mon cours en version euh, PDF. Maintenant, si il y a trop de si c'est pour une photocopie, pour le photocopier, nous avons intégré une version qu'on appelle condensée qui va donc je régénère, qui vous allez voir qui va supprimer tous les blancs inutiles. Là, vous voyez, il n'y a plus de stomère, tout est condensé, et, les, et, et tous les blancs ont disparu. Cela évite de gaspiller du, du papier, et les enseignants sont très friands de cette version-là. Donc, euh, il me reste une dernière chose à vous montrer c'est euh, l'intégration, donc euh, je peux intégrer ces, euh, ces différentes versions web dans un, dans un Moodle ou une plateforme qui permet d'intégrer des sites HTML euh, ou des pages HTML euh, comme ressources complémentaires. Mais je peux aussi créer des, des activités quiz, par exemple, je vais créer un petit quiz, donc je l'appelle euh, « test ». Euh, je peux accrocher donc des quiz, euh, des questions à cette euh, version-là. Et ce qui est intéressant, c'est dans la version web, je vais enregistrer, je vais avoir le package Scolum, le packaging scolum qui pourra être euh, intégré dans un, une plateforme de e-learning comme Moodle. Donc ça c'est intéressant et c'est valable pour toutes les activités. Alors l'intérêt de, de cette version là de, de cette de cette application de cette de cet export au, au format SCORM, c'est de l'intégrer dans un dans un parcours dans une plateforme e-learning en en complément. Donc voilà, j'ai fait le tour, je vous remercie de votre attention et à bientôt.